Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter l'application Quiz que vous allez devoir programmer en Swift. Vous avez déjà vu cet exercice, vous l'avez programmé avec Storyboard et cette fois ci on va s'amuser à le faire programmatiquement donc construire programmatiquement cette application et ça va être fait en Swift. Bien évidemment on va gérer la rotation et l'objectif c'est mais cette fois ci en Swift d'obtenir des réflexes et du recul en dehors du bon vieux mode kindergarten. Je vous rappelle rapidement comment fonctionne le quiz. Donc, ici, je fais passer des questions. Et puis, si je ne connais pas la réponse, eh bien, je euh, l'affiche en appuyant sur le bouton la réponse. J'ai le compteur en bas qui s'incrémente à chaque réponse affichée, mais de moi, il ne s'incrémente pas si la réponse a déjà été affichée. J'ai le mode balèze qui me permet de sélectionner des questions qui vont apparaître en rouge. Et euh, dans ce cas là, euh, eh bien euh, le comportement en dehors de ça est le même. Mais lorsque j'enlève le mot balèze et que je suis sur une question balèze, eh bien il va chercher une question non balèze à côté. Et puis bien évidemment mon système fonctionne également sur une autre orientation qui est l'orientation horizontale et euh, du coup avec évidemment euh, le même euh, mode opératoire. Ah oui bien sûr, si on retombe sur une question qu'on a déjà affichée eh bien on la réaffiche. Voilà je crois que vous savez tout, vous devez vous en souvenir. Je vous donne quelques éléments, vous allez utiliser ben, un ensemble de mécanismes, des boutons, certains customisés d'autres pas, des labels, euh, vous avez ici un switch, encore des labels, vous pouvez ici utiliser des UI TextView pour la réponse et pour la question. Bon. Et puis vous avez évidemment du code, donc le code pour ben, programmer à la fois les méthodes d'accès, mais ça vous allez pouvoir les récupérer d'une version précédente. Le code qui va vous permettre de traiter les différentes actions associées aux différents éléments de votre interface, mais bien évidemment le code qui vous permet de construire l'interface. Je vous avais suggéré d'associer la même méthode aux deux boutons ici. Bon, le bouton réponse, c'est quelque chose de différent, donc on peut avoir d'autres méthodes. Donc, pas de raison que vous fassiez différemment, c'est pas parce qu'on est en mode programmatique qu'on va faire les choses différemment. Euh, je vous avais euh, suggéré de centraliser la fiche dans une méthode, vous avez vu que jusqu'à présent, tous les exemples que je vous ai présentés de petites applications et en particulier on est passé en mode programmatique, j'ai systématiquement fait cela. Je pense, ça c'est un avis personnel, que c'est une bonne pratique. Bon cette pratique a été un petit peu euh, suggérée par l'existence de la méthode Drawrec, on a vu qu'on pouvait s'appuyer sur Drawrec mais qu'on pouvait aussi s'appuyer sur des choses un petit peu différentes. Euh, mais donc c'est important, centraliser vos affichages. Ben voilà. En guise de conclusion, je crois que vous n'avez plus qu'à jouer. Comme d'habitude, vous pouvez enrichir l'exercice, changer la présentation par exemple sur le grand terminal et les ressources sont sur la page compagnon de cette séquence. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.